moteur. Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis le nouveau professeur de philosophie. Ça vous fait toujours rire Ça vous fait toujours rire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 et je vais pouvoir l'écouter, je vais pouvoir lui parler, je vais pouvoir parler, parler, parler, parler, parler, parler. parler.